Et yo à tous les abonnés, c'est TipsWiz et, et oui, de retour pour la, enfin, de retour dans la Tips, euh, grâce à Iron qui m'a accueilli plus, plus gentiment, on va dire. <rire> et donc, euh, bah aujourd'hui on va se retrouver sur Adam Warfare du full, euh, du full Iron. Et euh, bah, là c'est le début de partie. Donc 2, 1, hop, là il va commencer à partir. Il, il tous va tous faire tous le tous first blood et euh... je vous dis pas ce qui va se passer après. Là, il va faire le premier kill, voilà, le deuxième, le troisième qui ne prendra pas sa balle, malheureusement. Plusieurs fois, il a essayé de tirer dessus, hein, bien sûr, mais il a pas pris. Finalement, il va prendre, et là, pouh, triple une balle, triple une balle, les gars. Donc, premier gros clip sur Adam's Warfare pas, euh, par Iron, et en plus, lui, qui était pas chanceux au niveau des triples, voilà, il l'a mise. Et on se retrouve pour le clip plus fail ou Iron de Rolf, enfin, comme nous. Comme je l'avais dit, et sur B Et là, boum, triple une balle au ponte Mais bien sûr, il est piraté, donc voilà, c'est un clip fail Et donc voilà les gars C'était le clip du jour euh, Je sais plus combien, bref J'ai perdu le fil du coup Voilà, 46 Et euh... Bah, on se retrouve plus tard, et peace les gens